Bonjour, je vais vous accompagner dans votre premier import de factures fournisseurs. Dans le menu achat, importer des factures. Vous pouvez importer vos factures en cliquant simplement sur le bouton ou en glisser déposer. Dès que le document a été traité et les données analysées, vous allez le retrouver dans votre liste de documents en attente de vérification. Je retrouve bien la facture, la date de l'import, le statut du traitement. Ensuite, deux boutons. Suppression de la liste ou la vérification. Si vous avez plusieurs documents en attente de vérification, vous avez un bouton ici pour vérifier tous les documents. Vous retrouvez sur la partie de gauche le PDF que l'on a importé. Et sur la partie de droite, je retrouve les éléments identifiés lors de mon scan. On récupère la date du document, la devise, les produits et services, le montant hors-taxe, le taux de la TVA, le montant de TVA, et le montant TTC. Ici, le nom du fournisseur n'a pas été récupéré. Je vais donc le saisir directement. Une fois vérifié, je vais pouvoir le valider. Et donc, créer automatiquement ma facture fournisseur.